Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler méga baleine et intrigue. Vous ne vous doutez pas du tout de cette baleine. Elle va vous faire mal à la tête qui sort de nulle part une CB infinie Comme jamais, on va parler aussi Marverick. Elle et ce classement en puissance où Lilith a volontairement oublié des joueurs. Est-ce que c'est des développeurs ou pas Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Commençons donc par notre ami Marverick L. Vous vous rappelez lors du classement de puissance officielle que je vous ai fait la semaine dernière Je vous disais c'est étonnant, Marverickel n'est plus là. A-t-il arrêté de jouer Eh bien, l'un des enquêteurs sur le Discord, merci à The Ring m'a retrouvé notre ami Marverick L. Et vous allez voir, c'est étonnant. Rappelez-vous, le premier du classement de Lilith au mois de décembre était Yoda avec 1,5 milliard et demi de puissance. Le deuxième était Baba avec 1,2 milliard et demi de puissance. Et je vous disais, c'est étonnant. Il nous manque notre ami Marverick L. Et je me rappelle en mémoire qu'il avait quand même plus d'un milliard. Il a été... Très longtemps et il est très souvent le joueur le plus puissant du jeu et Baba nous a déjà dit eh bien c'est un développeur il travaille chez Lilith son grand père il c'est le propriétaire bon non ça je l'invente j'avoue mais pour le reste c'est tout à fait vrai et eh bien, regardez c'est chez les VIP euh, Prime ou double quote que se retrouve Marverick L on va essayer de le trouver Sauf s'il si a bougé. Hein. Mais normalement, on devrait le trouver. Il a le même avatar depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, on devrait le reconnaître assez facilement. Le voilà, notre ami Marvel Et il est tout à fait là. 1,394 milliards de puissance. Pour presque 10 milliards de points de meurtre. Et eh bien notre ami donc Marverickel est toujours dans le jeu. Il est toujours là. Pourquoi Lilith l'a exclu du classement C'est la très grosse question du jour, voire de la semaine. N'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord. Si vous avez la réponse à cette question... Pourquoi Lilith n'a pas mis numéro 2 du classement de décembre en puissance Notre ami Marverick L, quel est le problème avec ce compte Est-ce que, regardez, hein, puissance la plus élevée, 1,536 milliards de puissance. Est-ce que c'est le compte d'un développeur comme Baba l'a dit Est-ce que c'est le compte d'un employé de chez Lilith Est-ce que... Ça ne serait pas le compte de Léo, que j'appelle Brian dans les vidéos, avec Kevina. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, les amis. On pourrait tenter de lui poser la question, mais à mon avis, il ne va pas me répondre. On va lui poser tout de suite. Bonjour, Marverick, en live. Marverick, bonjour, Marverick. Saurais-tu, il ne faut pas que je fasse de faute, saurais-tu pourquoi, il traduira, hein, pourquoi Lilith ne t'a pas inclus dans le classement de puissance du mois de décembre Hop là, une petite question, on verra s'il si nous répondra. A mon avis, on va se faire bananer, mais ça coûtait rien de demander. Si vous avez, vous de votre côté, la réponse à cette très très grosse question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir sur le Discord, moi en tout cas je ne sais pas du tout. En parlant justement du chat, l'un d'entre vous m'a également envoyé un rapport de dingue, regardez, on va aller voir ça tout de suite. C'est Baran qui m'a envoyé un rapport du 22-63, la guerre vide, regardez-moi. Ce rapport, il est tout bonnement énormissime. C'est un rallye qui a commencé à 18h24, qui a fini à 20h02, 1h40 hein, de rallye. On le voit, ça a bien été renforcé. Regardez-moi ça, c'est du lourd comme on l'aime. Et c'était l'attaque d'une forteresse, celle des 72 décès. Perte de puissance pour les attaquants. Vous voyez, ils ont abandonné, ils ont disbandé le rallye. 236 millions, presque 237 millions en binôme Tariq Bin Ziyad face avec Sargon, face à Zenobia Aetius. On a donc 237 millions d'un côté perdu, 197,6 millions de l'autre. Donc forcément, hein, c'est le binôme en défense avec Zenobia qui a gagné le rapport. 31 millions de morts quasiment. Du côté de Tariq, 22 millions et demi de morts du côté de Zenobia. Ce rapport est tout bonnement... Énormissime les amis Ils se sont fait éclater Tariq là hein. Il y a 8 millions de morts de plus Du côté de l'attaquant Après est-ce qu'on a des rapports complémentaires Oui il y a eu des contre-rally Il a pris de l'autre côté Encore presque 600 000 blessés graves Contre 3, 312 000 J'ai du mal à le dire Pour le reste c'est des petits rapports Il n'y a pas eu de soir Mais est-ce qu'il y a eu un second rallye Je regarde ça avec vous il a quand même pas mal pris hein, dans la tête notre ami attaquant avec Ziad. Il a dû disbande je pense au moment où le rallye est arrivé. Moins 6,7. Il a pris aussi un contre rally. Attila avec Nevsky, ils sont bien, bien morflés. Attila Nevsky sur Tariq Sargon, Zar ça l'a bien déboîté là. Le double de perdu, pratiquement le triple de perdu, deux fois et demi en puissance perdue. Je continue de regarder le rapport. Pareil, il a repris. N Attila Nevsky, même correction. Presque le triple, hein. moins 6 pour moins 2 millions de l'autre côté pour les assaillants. On continue, ils se sont bien fait déboîter. Hein. Ils n'ont pas lâché, mais... Ils ont bien bien morflé. Il faudra un petit ascenseur. Ça permettrait de voir sur le côté si on est loin de la fin ou pas. Là aussi, Pascal Harald. Un, un rapport de x2 en contre-rallye. Il a perdu 600 000 blessés graves. Ils ont vraiment pris cher sur ce rapport sur ce KVK et malheureusement donc ça nous donne une indication hein. Tariq avec notre ami Sargon est bon mais il n'est pas inébranlable et il éclate pas Zenobia Aetus facilement alors et oui évidemment ça dépend du stuff aussi hop là on va remonter tout en haut, pour aller voir le journal, ça dépend du stuff, ça dépend du niveau de recherche du joueur. Là, pour le coup, hein, on est sur quelque chose qui, à mon avis, est plutôt équivalent. On va arriver, voilà, me revoilà tout en haut, le bonus des troupes, regardons ce que ça donne. En santé d'infanterie, avantage à Tariq, en attaque de cavalerie, pareil, en santé de cavalerie, Pareil, on attaque des archers, santé des archers, attaque unité de siège, on s'en fout. Bref, au final, hein, dégâts totaux plus 35% du côté de l'attaquant et dégâts de compétence plus 5%. Pas mal, ça en contre-attaque où il est faiblard, on est sur de l'expertise. Sur les deux, évidemment, et eh bien une grosse, grosse mandale pour notre ami Tariq sur ce rapport. Continuons, les amis, je vous ai dit, vous n'étiez pas... Préparer à cette méga baleine que je vais vous montrer. Parce que là, ça brûle. De chez brûle, on est sur de l'ultra lourd. Le royaume est tellement jeune qu'on ne peut même pas aller voir dessus ce qui s'y passe. Regardez ceux qui vont rentrer en KVK contre eux. Ils vont pleurer des larmes de sang. Il s'agit du royaume 3045 qui est sur un... Petit futur KVK face au 3048, au 3047. Donc, vous voyez, il n'y a même pas de roi encore. Vous voyez, 3048, le royaume est tellement jeune qu'il n'y a pas de roi encore. Les terres du centre ne sont pas ouvertes. Donc, c'est un truc de dingue. Ensuite, 27 jours, 13 heures, 30 minutes et 40 secondes. C'est un truc de dingue. Hein. Le 3047 sera aussi sur le même KVK du 3048. Le 3046 aussi et pour finir le 3045 qui lui est aussi à 28 jours, 17 h 28 minutes et 56 secondes. Et eh bien sur le royaume 3045 qui est le petit hein, royaume émergent. Hein. C'est euh, celui qui est le plus puissant des 4. Hein. Et eh bien regardez-moi sur le 3045. Il y a un mec qui s'est perdu. Mais en tout cas il s'est perdu. Mais il a eu la bonne idée de garder sa carte bleue hein, en se perdant. Regardez bien ce joueur. PJ04. Alors là, lui, il est dans l'alliance Illy. Eli, Elite Emoji. Illy hein, Eli, virgule. Il a une puissance. Regardez bien. De 244 millions de puissance. Royaume, vous le voyez à son idéo. 3045 en points de meurtre, il se retrouve avec 10 millions de points de meurtre. Alors c'est tout naze, c'est normal, 10 millions. Parce qu'il vient de commencer ce mec. Il est sur le royaume 3045 qui a 28 jours. Un royaume de 28 jours avec un joueur à pratiquement 250 millions de puissance. Perso, là tout de suite, j'en connais pas. Il hein. n'y en a pas et j'en ai pas en mémoire où il y a déjà eu ça. Donc, ce mec-là va rentrer en KvK. Contre des baleines qui auront les T5, parce que sur le premier KVK, les baleines ont déjà des T5, mais les mecs, ils vont avoir 60 millions de puissance. Ils vont avoir aller au maximum 500 000 de chaque unité de T5, lui à lui tout seul, avec ses 250 millions de puissance. Il va arriver avec 5 millions de chaque unité T5, sans compter qu'il aura le stuff qui va avec, qu'il aura tout crafté. Il, sans côté la l'attirail, il va leur rouler dessus littéralement. Le 3045, les amis, je peux vous l'annoncer, hein, ils vont gagner hein, leur premier KvK. Easy peasy, un jeu d'enfant pour eux. Facile, vous me direz, quand on a un joueur avec cette puissance. Les autres vont morfler, j'aimerais pas être à leur place. Donc voilà, si vous voulez suivre la méga baleine, la méga star du moment, eh bien il s'agit de PJ04 sur le 3045. Et vous ne pouvez pas aller voir par vous-même ce joueur, utiliser son idée, in-game, hein, in 147, 48, 19, 39, pour le contacter. C'est bien la seule chose que vous pouvez faire, mais ce compte-là brûle littéralement les yeux. Vraiment un gros coup de CB. En parlant de gros coups de CB, on enchaîne avec le méga KvK du moment où les forteresses croisées ont été prises. Elles sont disponibles. Depuis hier, et vous allez voir, ils n'ont pas de temps à perdre, ils n'ont pas que ça à faire. Les mecs, sur le 1365, hein, on a à présent donc 6 royaumes impérium Le 1960, qui l'était déjà, le 1365, qui est le plus gros. Le 1175, de Mimi en haut au centre. Le 1534, en haut à droite. Le 1093, en bas à droite. Et on a un royaume qui s'est invité dans la fête. Le 2142, il n'était pas impérium au début du KVK, mais avec les créations de troupes qu'ils ont faites, ils sont passés à présent impérium. On a donc un sixième impérium. Alors le 2142, c'est un petit impérium, mais ça reste un impérium quand même. Regardons... Les forteresses croisées, alors dites-vous bien hein, qu'en 24h, toutes les forteresses croisées sont prises. Hein. Si on se met dessus, on va être en phase 1 et il n'y a rien qui va s'afficher. Barre vide, c'est comme ça quand tout est pris. Vous voyez, même eux, ils ne s'affichent rien du tout. Ça veut dire qu'ils sont même plus loin, qu'ils ont définitivement fini toutes les étapes. La barre s'affiche quand on est à l'étape 3, si je dis pas de bêtises. Ou l'étape 2. Eux, il n'y a plus rien qui s'affiche, donc c'est fini. Regardez la coalition. Déjà, on voit que ça brûle. Celle des JST. Je vous ai longtemps parlé des puissances. Bah, Celle-là, elle fait vraiment mal. 14 milliards 9, donc 15 milliards plus 13 milliards. Comme d'habitude, on va se faire le petit calcul. On va voir qui brûle plus entre le 13,65 et le 10,93 à présent, après ce pré-KVK de dingue. Donc 15 milliards plus 13 milliards et demi. Donc on est déjà à 28 milliards et demi. Plus encore 13 milliards et demi. Donc autant dire. 42 milliards, 52 milliards. Donc déjà, là, ils sont à 5 alliances. Sur les 5 alliances, on est à... 52 milliards. Ok, boomer, ça défonce déjà. Et ça va monter bien plus haut. On a déjà vu plus haut. Hein. On a vu le 1860 avant d'être disloqué monter à plus de 70 milliards en coalition avec 5 alliances. Regardons les alliés du 1365, hein. le royaume de Mimi, le 1075. Leur coalition à combien ils sont 15 milliards, 12 milliards. Bon, les deux autres, elles comptent pratiquement pas. On les prend pour le fun. Ils se font... Un petit, et je dis bien un petit parce que c'est pas ouf, 35 milliards. Donc déjà, hein, ils prennent plus de 15 milliards dans la tête par rapport aux 1365, 15 milliards, même 17 milliards. C'est une très grosse alliance. Troisième royaume, celui des PX34 et des SS34. Regardons leur coalition. Elle devrait être d'un niveau supérieur. 13 milliards, donc autant dire 14 milliards sur la première. 13 milliards sur la deuxième, ça fait 27. 37... 42 milliards, 10 milliards de moins que le 1365, ça reste solide. Leur premier adversaire qui est sur le côté là, qui n'est pas un royaume de royaume hein, ultra puissant, 14 milliards et demi, 11 ,7 milliards 7, le cumul des deux est à plus de 25 milliards, 36 milliards et 8 milliards 43 milliards, pas mal du tout hein, à tous réunis, c'est encore un tout petit peu moins 10 milliards en dessous du 1365 et là on arrive sur du lourd. Le 10,93 et sa coalition, ils ont fini aussi la forteresse croisée, bien évidemment. Regardez, 12 milliards, 12 milliards, 11 milliards, 11 milliards. Eh bien, on a un cumul qui brûle à pas mal. Hein. Ça nous fait 12 et 12, 24, 35, 47 en prenant euh, tous les arrondis. 47 milliards, 5 milliards à peine derrière le 13,65. C'est très solide et très équilibré. Hein. Tous au-dessus de 10 milliards. C'est très équilibré du côté du 10,93. On regarde des alliés, encore une fois, du 10,93. 12 milliards et demi, 10 milliards. Donc 22 milliards, 32 milliards, 37 milliards. Bon, C'est petit, mais si c'est des gros combattants... Ça peut faire le pli. Et là, on arrive sur le 19,60. Il n'y a plus de questions de gros combattants. Là, ils sont énormes. Et la coalition, 20 milliards. Déjà, eux, ils mettent le niveau. Presque 21 milliards, 31 milliards, 36 milliards. Allez, on arrondit à 41 milliards. Donc, plus de 10 milliards derrière le 13,65. Mais des très, très gros fighters. Et une très grosse première alliance. Et le dernier... Qui est un allié du 1365 donc au sud ça va piquer pour lui où il vient de prendre un nouveau impérium donc en gros on se retrouve à 4 impériums contre 2 impériums 11 milliards 8 10 milliards 10 milliards et 8 milliards un petit total à 40 milliards allié du 1365 ça va vraiment brûler. Donc si on reprend le résumé maintenant avec ces coalitions qui sont énormissimes. Hein, on se retrouve donc si on retourne sur la map générale du KVK. On se retrouve avec le 21-42. Ah non, c'est pas un allié, c'est leur ennemi, hein, le 21-42. Donc on ne se retrouve pas à 4 impériums contre 2 impériums. On se retrouve à 3 impériums le 21-42, le 1960 et le 10-93. Face à 3 autres impériums le 15-34, le 11-75 et le 13-65. Même si, évidemment, le 21-42 étant un tout frais impérium, hein, il est borderline et il n'est pas. Au niveau des autres Imperium, évidemment, on va suivre ce KVK et ses coalitions de ouf. Vous le voyez, il y a de la puissance à revendre. Et en parlant de puissance à revendre, regardez, mon KVK va très bientôt, Pop. Dans deux jours, on sera, je pourrais vous dire, en milieu de semaine. Le matchmaking sera fini, on sera contre qui on est et si on se retrouve... Sur le méga KVK avec 7 ou 8 Imperium et si on va pleurer des larmes de sang, avec un peu de chance, hein, je me retrouverai sur la zone du départ du 10 4. Ils vont nous mettre le 1474 /14 et le 10 4. parce qu'on est deux outsiders en Imperium et bien moins puissants que les autres qui sont inscrits. Ça serait de la balle atomique.